Bonjour à tous les curieux, bienvenue dans l'épisode 1 de Fake Un réupload de l'épisode qui a lancé la chaîne. C'est un réupload du premier épisode parce que, euh, bah, à la base, je m'attendais absolument pas à lancer une chaîne qui allait parler d'esprit critique en faisant la vidéo que vous allez voir. Et comme l'eau a coulé sous les ponts depuis, bah, il fallait que j'ajuste un petit peu mon propos en ajoutant cette intro. Pour tous ceux qui découvriraient la chaîne par cet épisode. On rappelle qu'à la base, ma chaîne servait à montrer les making-of de Saturday Man, ma web-série, qui n'a rien à voir avec la pensée critique. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, ces making-of, sont sur la chaîne de Saturday Man maintenant. Si je vous encourage à aller voir ces making-of, c'est juste parce qu'ils racontent un petit peu, entre autres, comment euh, j'ai changé d'avis sur ce qu'on appelle la pensée magique et je me basculais dans euh, bah, la pensée critique. Et puis surtout, bah, vous vivrez une histoire de dingue. Bref, sans les vidéos qui vont suivre, bah, cette chaîne n'existerait pas. Euh, le Mister Sam que vous allez découvrir maintenant est encore un peu croyant, mais par intuition, ce qui est un comble, il a eu quelques bons réflexes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo dans laquelle je vais revenir sur l'épisode 7 de Chasseurs de Fantômes, l'émission de Gus dx, une émission que j'adore, que je suis avec grand intérêt. Épisode 7 ou alors épisode 1 de la saison 2, au sujet de la tour Moncade. Alors Gus, c'est un petit peu le « j'irai dormir chez vous » du paranormal, il s'attache des caméras, puis il va dans un lieu hanté et il appelle les esprits. Jusque là, j'avais pas trop remarqué de trucs qui étaient vraiment paranormales d'une façon stricte et irréfutable. Il y avait toujours moyen d'expliquer ça autrement que par un phénomène paranormal, à part peut-être le coup du Thérémine, mais ça on y reviendra peut-être. Toujours est-il que dans cet épisode-ci, la Tour moncade il se passe quelque chose de très impressionnant, qui si c'est vrai, relève à 100% du paranormal, et ça, ça méritait vraiment une investigation. Alors je suis désolé, mais je crois que je vais un petit peu casser le mythe. Je ne vais pas affirmer que Gus est un mystificateur, mais là, j'ai découvert quelque chose qui épaissit encore plus le mystère, et malheureusement, je penche en faveur du montage. Ça m'emmerde parce que je respecte énormément le travail de Gus. Là, malheureusement, c'était tellement gros qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, attention, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais spoiler un max. C'est votre dernière chance de fermer le truc et d'aller voir sa vidéo. Je mettrai un petit lien ici, là. Voilà, c'est parti donc dans cet épisode, à un moment donné, Gus est au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a son matériel qui est sur une table, il dépasse un petit peu des bords de la table, mais j'ai vérifié, il y a une seule vue où on voit vraiment s'il dépasse à l'avant de la table, et vous pouvez le voir à cet endroit, le plateau d'outils ne peut pas tomber par lui-même, c'est rigoureusement impossible. Or, à un moment donné, le plateau tombe. Donc Gus est au premier étage, le plateau... Non mais j'essaye d'être sérieux là. Donc Gus est au premier étage et soudainement le plateau tombe, il fait un gros bruit etc. Gus est visiblement très surpris, son temps de réaction me paraît tout à fait normal, sa peur me paraît tout à fait normale et honnête et sincère. Bordel Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se dirige vers le rez-de-chaussée, et comme vous le savez, ou pas, si vous aimez les spoilers, le plateau s'est renversé, les outils sont par terre, l'esprit, le fantôme, a fait bouger les objets. Euh. Et donc, ça, c'est très perturbant, parce que là, on est très loin du schéma classique de Gus, qui est euh, une orbe par-ci, euh, une voix dans la spirit box par-là, un termin qui sonne, un détecteur qui flanche, des batteries qui se vident, un état de choc, qui pourrait passer pour de la possession, un condensateur qui explose, enfin bref, je n'en sais rien. Moi, je ne tranche pas, je suis d'accord de laisser place au mystère et à l'interprétation, Gus n'a malheureusement pas les réflexes qu'il faut pour nous permettre de trancher euh, d'une façon scientifique et rigoureuse, donc jusqu'ici moi je lui, je lui laissais le bénéfice du doute. Sauf que cette caméra qui a filmé le mouvement du plateau je vais l'appeler la caméra violette. Je retiens quatre séquences de cette caméra violette sur tout le montage. Alors, vous pouvez télécharger le film de, de Gus sur YouTube. Tout ce que je vais vous expliquer ici, vous pourrez le refaire vous-même. Moi, je n'invente rien. J'isole donc 4 séquences de cette caméra violette. La première séquence que je vais appeler l'image témoin, où il se passe absolument rien. Ce se trouve à peu près à 1h09. La seconde séquence que je vais appeler Orbe 1, une espèce de petit point lumineux. Euh, je vais appeler l'Orbe scintillante. Elle se trouve à 1h31, vous savez, c'est... Petite lumière qui scintille comme ça, qui plus qui est un grand défenseur des orbes et je n'aime pas trop ça. Et les photographes non plus d'ailleurs. Pas beaucoup de photographes euh, de profession qui croient aux orbes. Il faut... Ensuite il y a l'orbe 2 que j'appellerai l'orbe linéaire à 1h34, un beau mouvement linéaire. De qui descend et enfin il ya la séquence télékinésie à 1h42 ça c'est le moment où on voit clairement que le plateau d'outils pivote une fois deux fois et puis tombe à la renverse euh, la télékinésie pour le peu que je connais de la science ça viole les lois de la physique d'une façon totale Rigoureusement impossible. Les objets ne peuvent pas se déplacer sans qu'une force ne les déplace. C'est les principes de la thermodynamique, le principe de la conservation de l'énergie. Si ça bouge, c'est qu'une force la fait bouger. Il y a aucun doute là-dessus. Alors, une force invisible qui fait déplacer les trucs, pourquoi pas Mais si cette force existe, elle est donc mesurable, quantifiable, analysable, etc. Ici, on n'a que des images infrarouges. Euh, j'ai essayé de modifier les seuils, j'ai essayé de pousser les contrastes à mort pour détecter le moindre petit mouvement. Il euh, y a du bruit dans tous les sens. La compression est bien dégueulasse. J'ai rien vu du tout. Par contre... J'ai remarqué que les quatre scènes n'étaient pas éclairées de la même manière, ce qui est rigoureusement impossible puisque la caméra est restée dans le noir en bas, il s'est rien passé de spécial, la luminosité n'a pas changé, on est en pleine nuit donc fatalement c'est pas possible que l'éclairage soit différent. Donc je me suis dit bah, Gus a modifié les contrastes et la luminosité pour nous permettre de mieux voir les détails. Donc la séquence 2, 3 et 4 n'ont pas la même luminosité, la séquence témoin a la même luminosité. Donc l'image témoin et l'image orbe 1 avec l'orbe scintillante ont la même luminosité, l'image orbe 2 euh, l'orbe linéaire, elle a une luminosité différente. Attends, je devais revenir là-dessus parce que c'est là que le, le bas blesse. La séquence télékinésie a aussi une luminosité qui n'est pas comparable aux deux autres. Alors pourquoi c'est pas comparable Parce que quand on passe de l'une à l'autre, on remarque le bas gauche de l'image, là où il y a la statue et la table, on remarque que la luminosité n'est pas le même dans cette partie de l'image que dans le reste de l'image. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit, on va vraiment essayer de remettre les trois images à la même luminosité et contraste. Donc j'ai grossièrement euh, ajusté les valeurs de lumière pour obtenir une, une luminosité, un contraste identique sur les trois séquences différentes. Et là, on commence vraiment à discerner une espèce de carré assez troublant. Normalement, vous commencez à voir où je veux en venir. Alors, je décide d'utiliser une petite technique qui permet de déceler la différence en deux images avec Photoshop très facilement. Il suffit de les superposer et dans les options de calque, les options de fusion, vous mettez différence. Alors, évidemment, ici, comme les deux images ne sont pas... Euh, parfaitement identique parce qu'il y a la compression on peut pas voir nettement le truc et pourtant quand j'ai mis ces deux séquences superposées en différence, qu'elle ne fut pas ma surprise, de voir que j'avais absolument pas rêvé ce gros angle droit parfait. Donc là vous le voyez il apparaît très très très nettement. Surprise numéro 2 Nos amis les orbes ou les, je sais pas, les, les insectes qui chevauchent des poussières fantômes, enfin bref euh, Nos amis les orbes s'arrêtent pile poil sur la ligne de ce carré. C'est à dire que comme c'est comme si elle passait derrière un calque Et ça commence donc à bien sentir le montage, tout ça On peut même voir que la séquence 3, l'orbe numéro 2, hein, l'orbe linéaire s'arrête vraiment pile poil sur cette ligne Alors là, euh, moi je dis, les coïncidences commencent quand même un peu à s'accumuler. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de ça Moi je demande pas mieux que de croire qu'il y a des fantômes, qu'il y a un au-delà, qu'il y a euh, tout plein de trucs comme ça. Je, je demande pas mieux que de le croire. Mais j'ai l'habitude de dire que si je crois, c'est que je ne sais pas, parce que quand je sais, je n'ai pas besoin de croire. Et ce qu'on sait prévaut toujours sur ce qu'on croit, puisque ce qu'on sait c'est... C'est pour ça que la science ça marche vachement bien, on est entouré de trucs euh, dus à la science. Bon bref, je vais pas me lancer dans un débat euh, philosophique, c'est pas du tout le but. Mais donc en science, il y a euh, le principe du rasoir d'Ockham que beaucoup connaissent, puisqu'on a tous vu Contact, même si dans Contact c'est une, une version un peu raccourcie, et un petit peu euh, choisie du rasoir d'Ockham, mais je vais quand même me baser là-dessus, parce que j'ai la flemme d'aller sur Wikipédia. Qu'est-ce qui correspond le mieux à la réalité physique telle qu'on la connaît Que les lois de la physique ont été violées par une entité qui a fait déplacer un plateau qu'une espèce de carré est apparue pile à l'endroit où tout se passe, et que Gus, en rentrant chez lui, a fait un montage et a mis les séquences dans le bon ordre, etc. Sauf si on remet en doute son témoignage, c'est une chose qui est parfaitement inutile parce qu'on peut pas aller jusqu'à l'hypnotiser, même l'hypnose ça a rien à nous prouver, le contrat qu'on passe avec Gus et qu'on le croit, je me suis un peu perdu. Jusque-là, on avait que l'hypothèse de Gus. Le problème, c'est que l'analyse que j'apporte nous permet d'avoir une autre hypothèse. Une hypothèse très simple, c'est que Gus a découpé un carré de l'action. Et dans son montage, Gus s'est un petit peu emmêlé les pinceaux au moment où il a corrigé les luminosités et contrastes de toutes ces images. Il n'a pas appliqué exactement le même ratio à son patch qu'il a superposé. Et ça, malheureusement, tous les mecs qui font un peu de vidéos vous diront que, bah, ce que je dis là, c'est l'air de vachement être ça quand même c'est en tout cas beaucoup plus solide comme explication que d'invoquer un esprit dont on a toujours en, à l'heure du boson des wix, hein, euh, toujours aucune preuve voilà voilà voilà donc nous avons deux hypothèses l'hypothèse de Gus et l'hypothèse du montage euh, Gus si tu regardes ce film sache que je suis vraiment pas là pour te casser c'est pas du tout mon but je le répète j'ai énormément de respect pour ton travail euh, je trouve que t'as des énormes couilles on va voir, franchement là, quand j'ai vu pour la première fois ton épisode sur ta analyse, je me suis dit, putain, ce mec a la plus grosse paire de couilles que j'ai jamais vu de ma vie. Et je le pense encore, et pourtant j'ai vu Mad Max. Il y a un vrai problème par rapport à la vidéo que tu as mis en ligne, cette analyse que je fais elle est solide, elle ne peut pas être contredite. Je n'affirme pas que tu as fait un montage, j'affirme qu'il y a un problème avec ce carré. Il ne devrait pas être là. Et pour moi, il est au moins aussi mystérieux que le mouvement de ton plateau. Gus, je te propose, si vraiment ça t'emmerde, et si vraiment mon analyse te met des bâtons dans les roues, je te propose de m'envoyer l'heure complet de ta caméra violette, de façon à ce que je l'analyse, euh, le rush non retouché, hein, je compte sur toi, je l'analyserai sans mauvaise foi, je suis pas là pour prouver que tu es un mystificateur, au contraire, je ne demande qu'à te croire, j'ai regardé tous tes vlogs, j'ai regardé tous tes films, j'ai toutes les raisons de te croire, mais ce carré me pose problème, et à mon avis il va poser problème à beaucoup de gens. Donc je te propose de me fournir le rush complet non retouché de ta caméra, je l'analyse, et si je suis en mesure de démentir l'accusation que je fais ici, je mettrai une annotation au début de cette vidéo vers une autre vidéo où je démente, donc euh, l'analyse que je fais ici. Le, le problème avec Gus, c'est quand même que globalement, il est un petit peu sceptique, mais pas trop, il est très croyant. Il y a même un post Facebook où il dit qu'il, pour lui, c'est devenu du savoir, pur et dur. Donc il n'y a pas de remise en question possible par rapport à l'existence de ces phénomènes pour lui. Même s'il reste prudent sur beaucoup de points, hein, je pense notamment au bruit qu'il entend, etc. Euh, il manque cruellement de réflexes scientifiques, c'est parfois extrêmement frustrant. Il y, y a des choses toutes bêtes qui pourraient faire, qui, qui changeraient la donne et qui nous permettraient de trancher, de se dire oui, là, il y a réellement quelque chose d'étrange. Je pense à son pod qui fait des détections bizarres. S'il avait deux pods et que les deux pods détectaient la même chose, on pourrait tout de suite écarter le truc de la batterie, le truc du système défaillant, etc. Deux pods les mêmes, la même marque, le même truc, la même batterie, déballée au même moment, etc. Mieux encore, si t'as le budget, bon, ce truc coûte... Tu t'en achètes 10 et tu les mets en carré et on peut carrément voir le phénomène se déplacer par rapport à la détection, oh, ça serait magique. Il y a tellement d'idées à voir. Ce phénomène sur lequel Gus enquête semble souvent être magnétique ou, ou électrique. Et il y a des petits trucs tout bêtes qui pourraient être faits. Il suffirait mettre des petites bassines d'eau avec des petits flotteurs sur lesquels il y aurait un peu de cuivre ou un peu de fer. Des caméras qui surveillent tout ça et s'il y en a qui bougent, bah c'est soit qui bouge à cause d'un phénomène, soit qui bouge à cause d'un autre phénomène. Bah on peut bah Tu vois, il y a des trucs à réfléchir, il le fait pas, ça m'énerve, je suis pas scientifique. C'est comme ce moment où il prend son pote pour voir s'il est détraqué et il le remet au même endroit. Alors qu'il qu suffit de le mettre à un autre endroit pour déjà écarter le fait que le problème soit local à l'endroit et non pas à l'appareil. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs tellement évidents que ça m'énerve. Je suis désolé d'avoir fait naître un doute par rapport aux vidéos de Gus. Je crois volontiers qu'il y a une autre explication, mais le coup du carré, là, euh, c'est clairement de calque. Et on ne fait pas des calques pour rien. On fait des calques pour quelque chose. Ça ne peut pas ne rien vouloir dire. C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux dire, moi, pour que conclure une vidéo pareille Gus, je veux pas te foutre dans la merde. Je sais que ce travail est très important pour toi. Il faut qu'on tire ça au clair. Et je te promets, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter qu'on te fasse passer pour un mystificateur. En espérant, bien entendu, que tu m'en donnes les moyens. Et en espérant, bien entendu, que ce soit vrai. Sur ce, je vous laisse et je reprends d'ici peu l'activité le... normale de ma chaîne. Et on passe tout de suite à la suite, euh, donc euh, une vidéo dans laquelle je découvre que le ton que j'ai employé lors de cette première vidéo euh, ben, a fait la différence. Ce sera d'ailleurs une des particularités de la chaîne que je soignerai le plus. En revanche, retenez qu'à partir de la vidéo qui va suivre, il y a un élément que je cache que je ne dévoilerai qu'à la toute fin. Bonjour à tous, ceci est la deuxième vidéo concernant la petite affaire qui m'oppose à Gus DX. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, foncez voir la première vidéo parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce dont je parle. J'aimerais revenir en premier lieu sur euh, les raisons qui m'ont poussé à faire une vidéo publique plutôt que de m'adresser à Gus par euh, message privé. La réponse est très simple. Deux raisons principalement. La première c'était l'impulsivité. Tout simplement. Quand j'ai découvert ça, j'ai sauté sur ma caméra et j'ai fait la vidéo. La seconde raison c'est que j'étais pas sûr que par message privé il me réponde parce que j'ai déjà essayé de le contacter plusieurs fois au sujet de divers sujets et c'était un peu resté l'être morte donc je me suis dit bon bah on va mettre les moyens je me suis excusé auprès de lui je suis pas spécialement fier c'est un peu une mise à nu public c'est pas génial c'est pas très gentleman et surtout je ne m'attendais absolument pas à l'ampleur que ça a pris sachez que j'ai parlé avec gus on a eu une assez longue conversation sur skype curieusement cette conversation avait plutôt pour but de vérifier qui moi j'étais et je vais vous révéler Très bientôt, ce qu'il en est sorti, mais pas tout de suite. Je tiens, à vous dire que je suis assez fier d'un truc, c'est que le débat est resté assez courtois. On m'avait annoncé des vagues de haters qui allaient me trucider, me faire pleurer le soir. Et je constate que quand on reste prudent dans ces affirmations, et ben tout se passe bien. Un débat paisible reste possible, même dans une polémique, même avec des milliers de vues. Euh, je voulais aussi dire un truc super classique, c'est que je suis littéralement dépassé par vos messages. J'ai essayé de répondre au début, mais là c'est plus possible. Je m'excuse non seulement auprès des gens que je connais pas, mais aussi auprès de mes potes parce que que tous mes potes m'écrivent et. Vous euh, pas l'habitude, moi. Je vais quand même tenter de revenir un petit peu sur tout ce que j'ai lu parce que j'ai lu des choses très intéressantes. Alors, bien évidemment, j'ai vu la vidéo de réponse de Gus, puisque en plus on s'est parlé sur Skype après, donc ça n'a pas de sens ni d'intérêt ce que je viens de dire. Si je veux vous tenir en haleine jusqu'au moment où je vais vous dire ce dont on a parlé avec Gus, c'est parce que j'aimerais qu'on revienne sur les possibilités d'analyse en elle-même, Qui est une démarche qui me semble aussi importante que le phénomène qu'on essaie de prouver ou d'invalider. Alors, le premier truc qu'il y a eu, c'était l'hypothèse de mon ami Steve hein, qui a publié une petite. Vidéo qui disait que euh, le carré que j'ai détecté pouvait être en fait la réflexion d'un mur sur lequel il y avait une projection de lumière qui ensuite renvoyait l'ombre du, du pot à LED, de, je, sais pas, je sais plus comment il appelle ça, qui dessinait donc ce carré avec une variation à cause de la batterie qui serait plus ou moins pleine. Mais ça ne tient pas trop la route parce que ce carré déjà n'est pas vraiment aux proportions, même si les proportions peuvent changer en fonction de l'angle, mais en plus de ça, il est vraiment décentré par rapport au cercle principal. Donc, ça tient pas trop la route et puis de toute façon, comme vous le savez, Gus nous propose une nouvelle théorie qui est la théorie du calque qu'il aurait oublié dans le montage et donc fatalement à ce moment-là, l'idée de l'ombre tombe complètement à l'eau. Euh, merci Steve d'avoir essayé de me troller. Ensuite, un problème que vous m'avez beaucoup soulevé et qui est un truc auquel j'aurais dû penser, c'est le fait que euh, la séquence 4, donc la séquence avec la boîte qui tombe, on voit Gus euh, revenir avec sa lampe torche, éclairer toute la pièce et il n'y a pourtant pas de variation de lumière à ce moment-là. C'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai noté que juste après la chute de la boîte, la lumière baisse légèrement de peu près 7%. Mais ça peut s'expliquer par des phénomènes de caméra, etc. On peut pas vraiment trancher là-dessus. Il n'empêche que, effectivement, entre cette première luminosité juste après la chute de la boîte et le moment où Gus arrive, il n'y a pas ce fameux carré, ce qui signifie donc que le carré n'était pas là ou le carré était en fait issu de cette séquence qui était la séquence témoin. Et c'est pour ça que cette théorie continue à être valide c'est qu'on aurait pu imaginer à ce moment là que Gus avait réussi à parfaitement masquer la personne qui fait bouger la boîte et qu'il aurait fait un découpage de cette séquence 4 du plateau avant qu'il ne tombe, qu'il aurait ensuite réappliqué sur les séquences avec les orbes, ce qui aurait expliqué le fait que les orbes disparaissent derrière c'est très compliqué mais si vous avez réussi à suivre vous vous dites que c'est pas si con. Donc Gus vous a dit dans une vidéo et m'a dit également qu'il y avait un calque qu'il avait oublié dans son montage. C'est une théorie tout à fait plausible, j'ai vérifié, le calque est exactement en bonne dimension. En effet les bords extérieurs sont plus sombres que l'intérieur. D'ailleurs certains d'entre vous qui ont essayé de reproduire mon expérience l'ont fait avec After Effects et là on voyait curieusement mieux les bords, je sais pas pourquoi After Effects calcule le filtre différence d'une autre façon que Photoshop. Donc notre ami Gus s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans son montage. À la publication de cette vidéo, Gus l'a annoncé, il a pris contact avec moi. J'ai mis un petit peu de temps à lui répondre parce que je ne savais pas qu'il y avait une messagerie dans YouTube. Oui bon ça va. Et donc j'ai fait une proposition à Gus qui me paraissait être un protocole permettant d'écarter un maximum la théorie de la supercherie. puisque on ne peut pas aller jusqu'à rentrer dans sa tête, mais on peut quand même aller jusqu'à un certain stade qui permet de se dire que ce cas est digne d'intérêt. Donc je lui ai fait cette proposition, je lui ai dit très simplement, envoie-moi au Aujourd'hui, par la poste, le rush de la caméra violette, tu le mets sur une clé USB, je prends l'envoi à mes frais, la nouvelle clé USB à mes frais également, Pourtant, je ne roule pas sur l'or, tu m'envoies ça par la poste, le cachet de la poste faisant foi, je doute fort qu'ayant une vie de famille, n'étant pas non plus un crack du montage, il puisse sortir comme ça en une fois un rush d'une heure 30 temps de travail plus temps de rendu, le mettre sur une clé USB et me l'envoyer par la poste, et de toute façon, plusieurs méthodes existent pour vérifier si le rush provient bien de la caméra, quand il a été copié, daté, etc. Je vérifierai tout ça, et à ce moment-là, je publierai un démenti. Alors j'ai été d'abord un peu déçu parce que la réaction de Gus... Bon alors évidemment il n'était pas content, pour les raisons que j'ai évoquées au début de la vidéo, c'est-à-dire que j'aurais pu lui en parler en privé, c'est vrai. J'aurais dû lui en parler en privé, je le reconnais humblement. J'ai expliqué mes raisons, je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, Gus n'a pas du tout aimé ma demande parce que finalement je lui laisse pas beaucoup de choix. Donc, c'est une forme de chantage, c'est une forme de contrainte. C'est vrai, je peux le comprendre. Il me connaît pas, il sait pas qui je suis, c'est normal qu'il ait réagi comme ça. Vous ça savez, on ne cède pas devant le chantage, on ne cède pas devant les ultimatums, etc. D'ailleurs, il a utilisé ce mot-là, il m'a dit ouais, c'est pas une proposition que tu me fais, c'est un ultimatum. Là-dessus, je l'ai exhorté à ne pas faire la connerie de refuser parce que ce serait juste se comporter comme un coupable. Donc, je lui ai dit Gus, s'il te plaît, réfléchis, pose-toi 30 secondes, il faut, faut absolument pas que tu fasses de conneries. Moi, je dois sortir une vidéo, qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo Là-dessus, il me dit. Euh... « Ok, j'ai vraiment du mal à cerner ce que tu cherches vraiment, on va se parler par Skype. » Et donc là, à l'instant, je sors d'un long Skype avec Gus, où on a fait gentiment connaissance, où il connaît maintenant mes motivations, on a pris le temps de discuter largement, tranquillement, de choses et d'autres, et il a accepté de m'envoyer le rush. Donc, d'ici peu, je ferai une analyse poussée, scrupuleuse et méthode. Le... Scrupuleuse, ah scrupuleuse, méthodologique et sans pitié concernant le rush de l'épisode sur la tour Moncad. Pour en finir avec Gus, en tout cas pour l'instant, je vous demande de ne pas trancher. S'il est tout aussi stupide de croire aveuglément en ce qui s'est passé, il est tout aussi stupide de croire aveuglément que Gus a triché. Nous n'avons pas les éléments nécessaires pour trancher actuellement. Attendez que je reçoive le rush, attendez que je vous donne mon analyse, et si mon analyse est positive, enfin positive dans le sens... Euh, on sort jamais avec ce truc de positif euh, négatif. Positive dans le sens qu'il y a pas de trucage, enfin on se comprend. Nous ne serons malheureusement toujours pas en droit de dire formellement qu'il y a eu un esprit mais nous serons en tout cas en droit de dire que là il y a quelque chose qui est vraiment digne d'intérêt. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le mot final ou pas de cette analyse de l'épisode de Gus, ça a été vraiment un plaisir de voir qu'on peut discuter dans le calme, dans la sérénité, qu'on n'est pas dans un clash mais plutôt un petit combat d'escrime hein, entre gentlemen. gentleman, gentleman, gentleman, et je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. A très vite. Allez, on passe à la troisième vidéo sur le sujet, alors à ce stade-ci en fait j'ai été félicité par plusieurs pratiquants de la zététique, ce qui m'a complètement conforté dans l'idée de continuer ce genre d'analyse. Vous allez voir, je commets encore bah, quelques maladresses, je suis toujours très influencé par mon envie de croire en l'au-delà, mais le point de mon retour vers euh, la découverte de la pensée critique était atteint grâce aux félicitations de mes futurs collègues. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo au sujet du petit mystère qui m'oppose à Gus DX. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi Gus m'a donné les rushs alors qu'il ne les a pas donnés précédemment. Bah écoutez, il faut quand même à un moment donné se rendre compte qu'il y a une différence énorme entre euh, proposer une hypothèse à Gus qu'on a envie de vérifier à l'aide de ses rushs et mettre en évidence une anomalie qui nécessite une analyse des rushs. Alors moi, j'ai mis en évidence... Un problème technique. J'ai mis en évidence un mystère qui demandait une explication. Ce carré, euh, excusez du peu, mais il demandait une explication. C'est pas comme quand Gus nous envoie la brume et que vous lui dites « Mais envoie-moi tes rushs, je vais voir si c'est vraiment de la brume ». Non, vous avez la vidéo en ligne. Si vous détectez quelque chose qui prouve qu'il y a une vraie suspicion de trucage, à ce moment-là, je pense que vous êtes en droit d'exiger une preuve. Mais je pense avoir été le seul à découvrir une anomalie claire et nette, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Si vous avez été attentif, je n'ai jamais affirmé qu'il s'agissait d'une supercherie, j'ai toujours dit au contraire que je voulais trouver une explication à ce carré. Parce qu'il ouvrait des hypothèses bien plus rationnelles que celles du fantôme. Alors après, si le rationnel c'est pas votre truc... Euh alors je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de venir me faire chier moi pour avoir ces rushs, c'est du matériel privé, Gus m'a demandé de ne pas le diffuser, de ne pas le répandre sur le net, comptez de toute façon pas le faire, à moins qu'il ne m'autorise à les partager avec quelqu'un, ou qu'il ne m'autorise à les diffuser, ou qu'il me demande de les diffuser, hein, pourquoi pas, je ne le ferai pas perdez pas de temps à essayer de m'écrire, ça ne sert à rien. Je ne suis pas un justicier. Je ne suis pas là pour euh, dire si Gus est un gentil ou un méchant. faut un petit peu sortir de ce carcan qu'on nous apprend à la télé, où euh, dès qu'on entre dans le débat, on est forcément là contre la personne, etc. C'est totalement faux. J'ai demandé ces rushs parce que j'ai détecté une anomalie. J'ai reçu la clé USB que Gus m'avait promis de m'envoyer. Elle contenait les rushs. J'ai pu les analyser. Je les ai triturés dans tous les sens. Et... Ah ouais, ça va, ça va, j'ai rien trouvé. Il y a rien. Ok. Y a rien du tout. J'ai passé au peigne fin chaque moment. J'ai bien vu que lorsqu'il il y a les orbes, le carré n'apparaît pas. Je m'en doutais déjà. L'excuse que Gus avance est tout à fait crédible et euh, elle se vérifie tout à fait ici. Les métadonnées n'ont rien révélé de surprenant. Et, et n'en déplaise à certains, franchement, je suis ravi. Je vais pouvoir continuer à regarder Chasseur de Fantômes avec beaucoup de plaisir. Alors il y en a beaucoup qui ont demandé pourquoi t'envoies tes rushs à ce gars et pas à un labo d'analyse. Je sais pas si vous avez déjà essayer de contacter un labo d'analyse, faudrait déjà voir c'est quoi un labo d'analyse de l'image, et puis ensuite je sais pas si vous imaginez le coût que ça peut représenter. Je vois mal Gus aller dépenser des milliers d'euros pour faire analyser des rushs dont lui-même est sûr, pour qu'au final vous ayez la certitude que ces rushs n'ont pas été truqués, alors que vous n'écarterez pas l'hypothèse du trucage sur place. D'autres l'ont très bien expliqué, il pourrait très bien y avoir un système avec une, un fil de nylon. D'ailleurs, les mecs qui bossent avec moi sur les trucages de mes films euh, m'ont sorti une demi-douzaine de théories sur comment ça aurait pu bouger, avec des petits trucs télécommandés, des trucs magnets, etc. Il y a mille façons. De faire bouger ce plateau sans passer par le trucage numérique. Alors vous allez me dire, ouais mais alors pourquoi t'as fait tout ce point alors J'ai pas fait tout ce foin à cause du plateau, ok J'ai fait tout ce foin à cause du carré, qui lui était numérique. Il faut vraiment que vous compreniez que dans tous les cas, et de tout temps, pour tout ce qui concerne le paranormal et les mystères, un film, une photo ou un témoignage n'ont jamais constitué et ne constitueront jamais une preuve. Le plus grand crédit que quelqu'un de raisonnable accorde à ce genre de matériel, c'est 50%. Ce n'est pas possible d'aller au-delà. Payer des milliers d'euros à un laboratoire indépendant ne servira à rien. Il n'y a que deux solutions. On peut soit prouver que c'est faux, Soit obtenir un doute raisonnable. Et ce que j'ai obtenu avec ces rushs, c'est un doute raisonnable. Et j'espère de tout cœur que ce qu'il dit et ce qu'il fait est exactement comme ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je garde quand même un doute parce que c'est quand même très impressionnant ce qu'il nous montre, et quand une chose est trop belle pour être vraie, vous connaissez la loi de Murphy, c'est que c'est le cas. Cela dit, il y a des exceptions, je pourrais vous en citer, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors ensuite, j'ai un petit peu envie de parler de ceux qui s'imaginent que je fais chanter Gus ou euh, qui m'ont envoyé un gros chèque. Euh, cette façon de penser est tout à fait ce que j'encourage. Vraiment, là, on est précisément dans ce que j'essaye de faire passer comme message, personnellement. Remettez tout en cause. Si ça se trouve, je suis Gus déguisé en roue, quoi. Ce qui est beaucoup moins classe, en revanche, euh, c'est de trancher alors qu'on n'a aucune preuve empirique. Que ce soit en ma faveur ou en la faveur de Gus, vous n'avez aucune preuve et vous décidez que c'est lui qui a raison ou c'est lui qui a raison. Pourquoi Parce que je le ressens j'ai envie de dire on ressent des tonnes de choses et on se trompe sur des tonnes de choses. Je suis désolé de vous le dire mais vous n'aurez jamais de preuve de l'existence des fantômes ou d'un phénomène paranormal en regardant les vidéos de Gus ou les vidéos de qui que ce soit d'autre. Vous n'aurez pas de preuves, ce n'est pas possible, une vidéo n'est jamais une preuve. Une vidéo c'est comme un témoignage, c'est de la seconde main. Je vais quand même pas vous laisser comme ça, si vous cherchez un début de preuve de l'existence de l'au-delà ou d'une vie après la mort, personnellement je vous recommande les travaux de, du docteur Sam Parnia qui sont très intéressants, surtout son étude, le Aware Study Projects, je vais, je vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est vraiment ce qui me paraît, moi, être l'étude la plus sérieuse et la plus prometteuse pour obtenir un début d'espoir concret par rapport aux questions de l'au-delà, ah, qui sont des questions qui me touchent beaucoup, personnellement, tout comme vous, sinon je vois pas ce que vous foutez là. Donc n'hésitez pas à aller checker ça une fois que cette vidéo sera terminée. Je vous le recommande vraiment et je serai d'ailleurs très heureux d'avoir vos avis. Vous savez, quand on veut voir des fantômes, on en voit. Si demain je me dis tous les mecs sympas portent des chaussettes noires, je peux vous garantir que je vais remarquer que tous les mecs sympas portent des chaussettes noires, bordel Alors que... Euh, bon, mais j'ai des chaussettes noires. Mon conseil, tenir compte de sa propre ignorance est paradoxalement la clé du savoir. C'est beau ce que je dis. Par contre, toute cette aventure m'a fait remarquer quelque chose d'assez extraordinaire que je me suis empressé d'étudier. J'ai découvert quelque chose de tout à fait dingue en lisant vos messages. Puisque nous sommes là pour parler d'objectivité, je me suis dit que l'occasion était trop bonne pour faire une petite expérience sociologique. J'ai donc pris dans l'ordre l'intégralité de vos messages, de vos commentaires sur les vidéos, et j'ai essayé de les coter sur trois critères. Euh, le premier critère, c'est le pacifisme. Est-ce que le commentaire était nerveux Est-ce qu'il était un peu en colère Ou est-ce qu'il était tout à fait calme Le deuxième critère, c'est l'objectivité. Est-ce que vous restiez neutre Est-ce que vous restiez neutre mais vous croyez Gus Il y a beaucoup qui ont eu ce commentaire-là. Ou est-ce que vous étiez tout à fait pour l'un ou pour l'autre Le troisième critère, c'était l'orthographe. Alors pourquoi l'orthographe Parce que ça reflète un tout petit peu quand même l'environnement culturel de la personne, ou son âge, ou des choses comme ça. Je me suis donc amusé à mettre ces trois points en relation pour voir s'il y avait... Euh, moyen de faire une statistique, et j'ai pu mettre en évidence un phénomène assez dingue. Mon pote Gontran, que je remercie au passage, nous a fait des petits graphiques pour bien comprendre de quoi je parle. On voit très très bien, par exemple, que les personnes qui ont été les plus pacifiques sont également celles qui ont généralement une meilleure orthographe, et qui font preuve du plus d'objectivité. Quand on arrive à la classe juste en dessous, les personnes qui sont un tout petit peu énervées, l'orthographe en prend un coup, mais ce qui en prend un coup vraiment, c'est l'objectivité. Alors là, ça plonge. Dès que l'émotion entre en jeu, L'objectivité, il hmm, n'y a pas trop ça. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte, en faisant ces statistiques, que absolument aucune personne qui était injurieuse, insultante, fortement énervée, n'a fait preuve d'un soupçon d'objectivité. Quant à l'orthographe, elle survit à peine. Je ne sais pas si vous voyez bien le graphique là. Hop, hop, hop, hop, un instant, un instant. Ce que je dis ici, c'est que 100% des personnes qui n'étaient pas du tout pacifiques et pas du tout objectives avaient une orthographe à chier. Je ne dis pas, en revanche, que si vous avez une orthographe à chier, vous êtes forcément euh, pas pacifique et pas objectif du tout, hein, d'accord « Moi je crois Gus » ou « Moi je crois Sam » ou des trucs du genre euh, « Il a dit que c'était un calque alors euh, c'est que c'est vrai ». Je suis désolé, c'est pas rationnel comme attitude. C'est pas parce que quelqu'un vous sort une excuse qu'elle est forcément vraie, même si vous l'aimez beaucoup, même si vous croyez en lui. Faites gaffe, ça va vous attirer des emmerdes dans la vie, ça. Vous êtes seul à mener votre barque, hein. Faut pas, faut pas parier sur les gens comme ça. Faut pas mettre tous vos bifetons sur quelqu'un, même, même si vous l'aimez. Ce dont je suis particulièrement satisfait, c'est la tendance générale, donc qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc globalement, les gens sont objectifs, pacifiques et ont une orthographe convenable Glo Hein, je veux dire, il y a des cas isolés, il y a des exceptions, hein. c'est une statistique, hein, ça vaut ce que ça vaut. Vous voyez ici un graphique qui rassemble l'ensemble de ces, de ces critères et on distingue de belles courbes, comme ça, voilà, ça veut dire que vraiment il y a une espèce de lien. Où je veux en venir Si vous arrivez avec vos gros sabots en mode « Ouah je t'insulte, trois bouffons, le rookmouth, j'ai lu ce genre de choses. Dans 100% des cas, rendez-vous compte que vous faites preuve d'un manque total d'objectivité dans vos arguments. Ça pour dire que plus les gens sont, sont énervés, plus ils manquent d'objectivité. Bon là après c'est un peu Captain Obvious quoi. Et comme disait Georges Carlin, un humoriste euh, que je vous recommande hein, très chaudement, vraiment un type, euh, vous avez sûrement vu du Georges Carlin déjà. « Dites aux gens qu'il y a un homme invisible dans le ciel qui a créé l'univers et presque tous vous croiront. Dites-leur que la peinture n'est pas encore sèche et ils devront la toucher pour s'en assurer. » eh ben on est un petit peu sur ce cas de figure. Voilà, c'était mon petit trolling perso pour tous ces gentilles personnes qui sont venues me faire part de leurs émotions. Alors je passe rapidement quand même sur ceux qui me disent que j'ai fait ça pour avoir des vues et avoir des abonnements. YouTube n'est pas un endroit dont le seul but est d'obtenir de la popularité. YouTube est une plateforme où on partage les choses qui nous plaisent. Et les choses qui nous plaisent ne doivent pas forcément atteindre le monde entier pas forcément pour devenir une star internationale qu'on publie quelque chose qui nous tient à cœur, ok Sinon je publierai pas mes making of de Saturday Man que personne ne connaît, ne sait ce que c'est. Je le fais pour moi, pour mes amis, pour mes proches et pour les gens que ça intéresse. Les gens que ça n'intéresse pas, ça ne les intéresse pas, ça m'est égal. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'en ai l'impression. Un petit mot aussi sur ceux qui me demandent mais pourquoi tu monétisais ces vidéos Ben j'ai monétisé ces vidéos parce que je suis pas con. Ha quand tu vois le compteur bloqué à 301, tu te dis « Ah bah tiens, il y a une vidéo qui décolle, on sait jamais, on met la monétisation, et on verra bien. » Et c'est pas parce qu'on fait une chose pour le pognon que c'est forcément mal. Vous aurez beaucoup besoin d'argent dans votre vie, et vous verrez que quand c'est votre cas, ça n'est pas si mal que ça. Je n'ai arnaqué personne, je ne suis pas Coca-Cola qui interrompt votre émission pour vous bourrer le mou. Je ne me justifierai plus là-dessus à l'avenir, j'avais juste envie de vous le dire. Maintenant le mot de la fin, vous avez été quand même très nombreux à apprécier cette façon d'analyser les choses. Il est venu sur le tapis qu'éventuellement je pourrais analyser d'autres cas de cette façon-là. Ça m'a amusé, je suis tout à fait prêt à le faire, j'ai des compétences en analyse du son, j'ai des compétences en analyse de l'image. Je suis pas un grand spécialiste, mais je connais mes outils, je sais les utiliser, je sais faire plein de choses très intéressantes. Même à base d'une vidéo de YouTube, donc si vous rencontrez des cas qui vous intriguent, qui vous perturbent, n'hésitez pas à me les soumettre. Euh, s'ils me perturbent, moi aussi. Je les analyserai, et si je décèle quelque chose d'intéressant, j'en ferai une vidéo. Que j'appellerai aussi fake, point d'interrogation. C'était un plaisir de débattre avec ceux dont c'était un plaisir de débattre avec moi. Je reprends enfin l'activité normale de ma chaîne, et j'espère que je vous ai incité à être curieux dans le bon sens du terme. Et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège, euh, qui consiste à identifier un gentil et un méchant. Euh, la vie, c'est pas comme dans Marvel, c'est pas comme dans Disney, c'est bien plus complexe que ça, et c'est surtout bien plus passionnant pour qui ose un petit peu mettre les mains dans le cambouis. C'est pas les zététiciens qui me donneront tort. Là-dessus, bah, prenez soin de vous, évitez de trancher, et qui sait, peut-être à bientôt. Évitez de trancher. Cette petite phrase que j'ai souvent répétée par après, je regrette aujourd'hui, elle était valide quand euh, bah, l'analyse était en cours, mais elle ne l'est plus quand on a l'ensemble des données. Quand on a toutes les données, bah, il faut trancher. Et malheureusement, cette petite maladresse, je vais la conserver au cours de plusieurs vidéos. Bon, euh, passons tout de suite à l'épilogue de cette première affaire, de ce premier sujet, de fake. Parce que euh, ça fait deux vidéos que je vous mens, en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, un petit peu précipitée. Euh, comme vous le voyez, j'ai un peu la tronche des confites. je sors du tournage de Sator des Man qui a été assez rude, j'ai une barbe de 15 jours, je suis un petit peu malade, et j'enchaîne je, les histoires de déménagement. Mais c'est absolument pas ça qui euh, nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui je vais revenir sur l'histoire qui me lie à Gus DX. Il y a 13 mois de ça, je découvrais un indice suggérant la présence d'un trucage dans la vidéo de DX, un sympathique chasseur de fantômes, qui euh, me semblait-il à l'époque euh, possédait la démarche la plus adéquate pour prouver l'existence des fantômes, si fantômes il y a. Dans son épisode 6 sur la tour Moncade, on voit une boîte à outils qui tombe, comme par magie, renversée par quelques forces surnaturelles. Et euh, les détails de ma découverte se trouvent dans les vidéos fake 1.1 à 1.3, que je vous invite à revoir si vraiment vous savez pas de quoi ça. J'y avais découvert les traces d'un carré dans le montage vidéo comme un calque qui aurait été mis là pour cacher bah, la présence d'un trucage vidéo. Gus finira par répondre que le carré que j'ai trouvé était en fait un cadre noir oublié dans le montage réduit en opacité qui servait simplement à donner du contraste à son texte et à ses notes. Vous ne trouverez plus ma vidéo 1.3 en recherche sur YouTube qui présente mes conclusions. Pour la bonne et simple raison que les vraies conclusions sont celles contenues dans cette vidéo-ci, la vidéo 1.4. Aujourd'hui, d'autres internautes ont découvert d'autres indices dans cette vidéo, des indices beaucoup plus euh, forts, montrant qu'il y a eu une manipulation de l'image, sans aucun doute, et vous trouverez des liens vers ces vidéos dans la description. Cette vidéo est mon mea culpa. J'ai commis une erreur, et je le reconnais pleinement. Je vais y revenir. Mais avant ça, il est très important que je vous explique le contexte. Il ne s'agit pas de justifier ni d'excuser, il s'agit simplement de vous donner les informations nécessaires pour comprendre. Je vais donc vous raconter comment j'ai vécu les choses, étape par étape, parce que je suis persuadé, euh, contrairement à Gus, que ce que les gens veulent ce n'est pas un tribunal, mais simplement comprendre ce qui s'est passé. Il y a plus d'un an, lorsque j'ai contacté Gus pour mes vidéos fake, pour l'interrogation, au tout début, il s'est énervé. Il se demandait ce que je cherchais, est-ce que je voulais faire du buzz, est-ce que je voulais ceci, cela. Il était assez nerveux. Moi, je lui expliquais que sa vidéo sur la tour moncade était autrement plus importante que ses autres vidéos, parce que le sujet qu'elle présente, la chute de cette boîte, ne peut être expliqué pratiquement que par un phénomène paranormal, contrairement aux autres événements qui se passent dans ses autres vidéos. Pour un esprit un tant soit peu rationnel, il s'agit là d'un des meilleurs indices euh, pouvant amener à conclure à l'existence d'un au-delà, ou en tout cas des forces surnaturelles. J'étais à l'époque euh, très endeuillé par la disparition de mon cousin. Ceux qui connaissent euh, mes vidéos sur les aventures et aventures Sator Dayman euh, savent à quel point une telle preuve de l'existence de l'au-delà pouvait m'être chère. Et la potentielle supercherie chez Gus était vécue pour moi comme une traîtrise, une véritable déception personnelle, intime, comme beaucoup peuvent le ressentir aujourd'hui. Quand j'ai raconté ça à Gus, euh, il a immédiatement fondu en larmes. Il m'a félicité pour avoir levé le lapin, je me rappelle cette expression. Tout était fini pour lui, j'avais réussi à démasquer l'imposteur, euh, il était à terre, attendant euh, le coup fatal. Sauf que moi, j'ai regardé tous les vlogs de Gus. Je sais à quel point sa vie est difficile. Sa femme est atteinte d'une grave maladie, elle ne peut plus travailler. Euh, ils ont un enfant dont la prise en charge est très difficile, très compliquée. Gus est euh, couvert d'ennuis de santé, euh, dont certains dont il ne parle pas dans ses vlogs, j'en ai appris après. Gus est vraiment un homme très sensible à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Gus m'avoue alors qu'il s'est laissé complètement dépasser par l'engouement suscité autour de son émission. Et quand il a vu qu'il allait rentrer bredouille de mon cadre, il a flippé. Et il a commis la plus grosse bêtise de toute sa vie. Et pendant qu'il m'en parlait, il me disait lui-même qu'il ne comprenait pas comment il avait pu faire un truc pareil. Lui qui avait tellement de respect pour cette activité avait commis l'irréparable, presque de façon impulsive. Je lui ai dit ce jour-là que pour moi, il avait en fait mis de côté ses principes pour protéger sa famille. Et que c'était euh, sinon pardonnable, au moins compréhensible. Croyez-le ou non, hein, je m'en fous, mais il ne m'a pas demandé un seul instant de ne pas le dénoncer. Il ne m'a jamais demandé de mentir, il a juste exprimé ses regrets, m'a dit à quel point il avait lui-même foutu en l'air un travail qui était jusque-là minutieux et sincère. Donc, dans la main droite, j'avais le pouvoir de mettre fin à un Chasseur de Fantômes, révéler la supercherie et plonger toute sa famille dans une merde abominable, au nom de la vérité. Et dans la main gauche, j'avais le pouvoir de donner à Gus et sa famille une seconde chance, ce qui impliquait pour moi de mentir à mes amis en conservant le secret. Je rappelle à tout le monde, et c'est très important, qu'à ce moment-là, je n'avais absolument pas idée ni l'intention de me lancer dans une série de vidéos sur l'esprit critique. Je ne savais pas que j'allais rejoindre le rang des sceptiques et que j'allais me transformer durant toute cette année euh, grâce à la méthode scientifique, grâce à l'esprit critique, grâce à la zététique. Est-ce que les croyances de ses abonnés faisaient le poids face au fait de plonger toute une famille dans la merde Parce que ça allait être l'apocalypse, pour Gus si je balançais tout. C'était la fin. Est-ce que j'étais vraiment à ma place pour juger qu'il méritait ça Moi, Cette question me hante véritablement depuis plus d'un an. En tout cas, à ce moment-là, j'ai choisi de ne pas bousiller sa vie. Je lui ai dit que je m'alignerai sur ce que lui choisira de dire et que bien sûr si un jour il est démasqué, bah alors là je révélerai toute l'histoire comme je le fais actuellement. Sauf que bien entendu c'était complètement illusoire parce qu'en fait je me rendais complice d'un mensonge et que j'allais devoir mentir bien plus que ce que je l'imaginais au sujet de cette affaire. Notamment dans le milieu des sceptiques. Gus a fait une bêtise, il s'est enfoncé dans son mensonge, un peu comme un gosse, et je l'y ai suivi. C'était mon premier travail de sceptique, je ne je le savais pas vraiment, mais c'était mon premier travail de sceptique. Et bien qu'il s'achevait sur une supercherie, sur une tromperie, j'ai continué dans la voie de, du scepticisme, de l'esprit critique. Pendant que Gus continuait ses émissions, moi de mon côté, je découvrais avec bonheur la science, la zététique, l'esprit critique et, euh, et nous avons gardé contact. Et mes discussions avec Gus, au retour de chacune de ses expéditions, étaient vraiment de plus en plus intéressantes, de plus en plus passionnantes. Euh, il m'envoyait des images à analyser, des petits bouts de son qui lui semblaient bizarres, alors je disais « oui mais tu sais ça peut être ceci, cela... » On a passé de bons moments. Quant à moi, j'ai continué mes émissions, je me suis attaqué ensuite au sujet des pyramides, etc. Et c'est à peu près là que j'ai rencontré et intégré la communauté des sceptiques. Je l'ai fait en protégeant un falsificateur, et je suis tout à fait prêt à en accepter les conséquences. Euh, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de tous les gens que j'ai rencontrés dans le milieu des sceptiques. Euh, j'ai parfois été très donneur de leçons, j'ai parfois fait de la grande gueule, et en fait, je valais pas mieux, voire même pire. Euh, je tiens vraiment à m'excuser auprès des fans de Gus. Euh, j'ai entretenu une illusion. J'ai participé à... Euh, j'ai participé à l'entretien d'une illusion qui était, en tout cas pour ce que je sais, ce phénomène à la Tour Moncade. Aujourd'hui, grâce au travail d'autres youtubeurs Gus est contraint de vous dire la vérité. J'ai choisi de la dire aussi par la même occasion, même si Gus m'avait proposé de faire des aveux qui m'épargnaient. Et je peux vous dire que c'est pour moi un immense soulagement de ne plus avoir apporté ce poids. C'est la fin du mystère, c'est la fin des mensonges, et il n'y a plus rien à creuser. Il n'y a plus rien à découvrir, en tout cas en ce qui me concerne. Si c'était à refaire aujourd'hui, Maintenant que je connais la zététique et l'esprit critique, je vous le dis franchement, je n'ai aucune idée de ce que je choisirais. Euh, je suis issu d'une famille modeste, j'ai vécu euh, la dégringolade de mon père. Euh, durant mon enfance, j'ai vécu une saisie, euh, des déménagements douteux, l'économie de centimes. Euh, honnêtement, j'ai pas les tripes pour euh, infliger ça à une famille de gens bien. Parce que Gus et sa famille sont des gens bien, je tiens vraiment à vous le dire. C'est pour cette raison que je ne fais pas et ne ferai plus jamais de vidéos de debunk qui concernent directement une personne. Si cette personne me semble sympathique, je tout simplement pas le cœur, je pense, pour la foutre dans la merde, au nom de la vérité. On est sur un gros débat d'éthique là. C'est bien entendu la première et la dernière fois que je fais ça, hein, je peux vous dire que bon... Et en fait, euh, si je me retrouve vraiment à nouveau dans ce cas de figure, euh, je pense que je dirais simplement à la personne qu'elle se débrouille, que je ne m'exprimerai pas sur le sujet qui nous relie et que je m'en protège un maximum. Quoi qu'il en soit, bien entendu, je présente mes plus profondes et sincères excuses à tous. J'étais piégé entre deux choix qui feraient des dommages des deux côtés. Le choix que j'ai fait s'est fait au dépens de la vérité, au dépens des internautes, au dépens de mes amis même, à qui j'ai menti, mes proches, qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans ces rushs, etc. Vous êtes à présent euh, informés autant que vous puissiez l'être, de ma part. La suite est entre vos mains. Moi, je compte continuer mes vidéos sans plus jamais avoir à sacrifier la vérité. C'est parfaitement intolérable. Euh, ceci dit, je comprends parfaitement que la confiance puisse être brisée entre vous et moi. On a passé un accord qui était basé sur la sincérité, le... la recherche de la vérité, et euh... voilà, je vous ai trompé. Véritablement et du fond du cœur, une fois de plus, je m'excuse des dégâts que j'aurais pu occasionner. Euh... J'ai fait un choix. J'ai fait un choix, je l'assume pleinement. Et si vous avez l'idée d'un troisième choix, d'une troisième option qui aurait été possible, ou si vous voulez vous-même me dire ce que vous auriez fait à ma place, euh, c'est avec plaisir que j'en débattrai avec vous sur Facebook, dans les commentaires, dans les messages. Merci à tous, fin d'une grosse histoire, à très bientôt pour d'autres épisodes de Fake. Voilà. Euh, heureusement, euh, après ça, vous vous êtes montré très compréhensif et franchement, je vous en remercie encore parce que moi je croyais que c'était fini. Je remercie aussi profondément Gus, ne vous déplaise, de m'avoir involontairement créé. J'aimerais ajouter qu'après ces événements, euh, Gus aussi a énormément évolué. Tu m'as fait N'oublie pas Je t'ai fait, mais toi tu m'as fait. Quand je te dis que tu m'as fait, toi tu me réponds que je t'ai fait le premier Mais ça va durer encore longtemps ces enfantillages. Il a repris son travail, hein, d'abord sous forme de fiction, totalement assumée, Et puis avec le temps, il est revenu à ses premiers amours, donc la chasse au fantôme, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de prudence dans ses propos. Il y en a beaucoup pour qui ça ne suffit pas, il y en a beaucoup, et je, je suis le premier à le dire, euh, avant de partir à la chasse au fantôme, il faudrait déjà savoir s'il y a des raisons de chasser le fantôme. Et c'est totalement vrai et totalement objectif. Mais... On peut critiquer Gus autant qu'on veut, sans lui, le milieu des chasseurs de fantômes, qui existe, et qui existera quoi qu'on fasse. Sans lui, ce milieu perd facilement 200 points de prudence intellectuelle, sur l'échelle de... Et je dois vous confesser que même si aujourd'hui, euh, je crois plus du tout en l'au-delà, pour la simple raison que, en vérifiant tout ce qui me faisait douter, j'ai trouvé aucune raison de continuer à y croire. Vous savez, les NDE, les machins, tout ça... Ben, je vous avoue que je continue à regarder les émissions de Gus avec beaucoup d'enthousiasme. Si vous voulez vraiment des réponses rationnelles aux questions qu'on se pose actuellement sur l'au-delà, je vous recommande l'excellent livre de Thomas Durand, « La vie après la mort, une approche rationnelle », en lien dans la description. Gus, lui, nous partage sa passion sans vraiment faire de prosélytisme, c'est-à-dire sans insister pour qu'on le croit, ce qui était peut-être le cas avant, en faisant de son mieux. Pas dit le mieux, mais en faisant de son mieux pour rester rationnel. Et je peux pas m'empêcher de penser que ce serait dommage de passer à côté d'un divertissement, divertissement d'une telle qualité. Parce que c'est vachement bien foutu ce qu'il fait. Même si, euh, en tant que sceptique, euh, j'ai encore euh, beaucoup beaucoup de reproches à faire à son analyse. Mais c'est pas un travail de sceptique qu'il prétend faire. Il a changé sa façon de présenter son travail. Donc la question, faut-il à tout prix, tout faire, tout le temps, avec scepticisme Alors oui, moi je suis biaisé, parce que Gus est devenu mon ami, et que j'aime énormément ce qu'il fait, et j'aime énormément le personnage. Faut-il ou pas avoir une certaine tolérance euh, au nom de l'amitié, au nom de la famille, au nom du respect ou, ou n'importe quelle autre valeur La vulgarisation scientifique, par exemple, mamelle, déforme la vérité au profit de l'efficacité Eh bien, je vais vous donner LA réponse à cette question. Le bon choix, c'est celui que vous ferez après y avoir mûrement réfléchi. Pour moi, on est sur une question d'éthique. Est-ce qu'on peut regarder ce genre de show Est-ce qu'on peut jouer à se faire peur Est-ce qu'on peut se rappeler ces questions, tout en sachant qu'on a déjà les réponses rationnelles Est-ce qu'on peut quand même replonger dans ce que ça nous faisait ressentir J'aime penser que oui. Quand il faisait de la fiction, c'était moins efficace. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est docu du docu-fiction, en fait. C'est comme ça que moi, je l'appréhende, en tout cas. Du coup, bah, je me retrouve euh, comme les autres. Hein, à vous de me rappeler qu'il faut s'abonner, mettre des pouces bleus, partager, commenter, cliquer sur la cloche, faire un petit geste si possible sur Tipeee, sur Utip ou, euh, ou en Bitcoin. Ouais, moderne le gars. En tout cas, euh, quoi que vous choisissiez, respectez-vous les uns les autres déjà. Et puis surtout, n'évitez pas de trancher et prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne.